Alors bonjour, bienvenue à cette conférence d'ouverture. On espère que vous allez avoir une super journée. On n'en doute pas, en fait, avec les conseillers pédagogiques que vous avez dans votre, dans votre centre de service scolaire. Donc aujourd'hui, la conférence s'appelle « Éteindre des feux ou se faire des guimauves ». Là, c'est « Griller des guimauves on, ». On, on, on a pris pour acquis dans votre coin, c'est comme ça qu'on appelle ça. Bien, nous autres, à Québec, on dit « Faire des guimauves », mais écoutez, <rire> on y va comme ça. Donc... Euh, Bienvenue à tous. Je m'appelle Annie Turbide, je suis enseignante d'éthique à la base pendant 15 ans. Ensuite, j'ai fait deux ans au ministère à la Direction de la Formation Générale des Jeunes, ce qui est les programmes finalement. Et depuis maintenant deux ans, j'ai rejoint la Dynamique équipe du Récit dans, national dans le domaine du développement de la personne. Donc, ça me fait plaisir d'être là. Je vous présente ma collègue Marjorie, je vais la laisser vous en dire plus. Merci. Alors, Marjorie Paradis, également conseillère pédagogique dans cette même équipe du Service national du récit dans le domaine du développement de la personne, enseignante au secondaire, au secondaire là, à la base pendant une dizaine d'années, aussi dans la région de Québec en éthique et culture religieuse, puis en univers social. Je prends juste comme une petite minute pour peut-être vous parler du, de, de, de ce que c'est que c donc ce qu'est le récit. Euh, notre équipe, elle, elle est quand même grande, hein, le, le récit d'épée, euh, dans sa plus petite, plus petite expression. Là, on on est deux fiers représentantes de cette équipe-là ce matin, mais on est plusieurs en tant que telles parce qu'on se partage beaucoup de mandats. Un mandat disciplinaire relatif à l'éthique et culture religieuse aussi relatif à la citoyenneté et à l'heure du numérique, c'est deux. C'est comme avec ce mandat-là qu'on vous parle ce matin, qu'on vous, euh, vous lance nos propos ce matin dans le cadre de cette conférence. Mais on a aussi les chapeaux euh, éducation euh, physique et à la santé avec euh, Joël Boutillette. Depuis peu, on a un mandat relatif à l'éducation à la sexualité aussi, puis à la formation à distance. Et c'est comme un peu euh, fusionné à ça, là, un, un, un mandat euh, gestionnaire scolaire. Donc, on a un collègue, Benoît Petit, qui, euh, qui s'emploie finalement à agir et à intervenir auprès des gestionnaires scolaires pour venir justement travailler les approches. Euh beaucoup en lien avec l'approche de la citoyenneté à l'art du numérique. Alors, nous, on est un des services, mais vous savez, le récit, c'est beaucoup de services nationaux disciplinaires qui sont un peu qui sont éparpillés à travers le Québec. On est vraiment un réseau de conseillers conseillères pédagogiques qui travaillent pour vous. Alors, il y a nous qui sommes au niveau disciplinaire, mais il y a également vos, vos locaux, locaux, vos récits locaux. Donc, Christine en est une, Elisabeth également, donc c'est à, à, à elle et à eux, vous pouvez faire appel lorsque vous avez des des besoins plus, plus spécifiques, là, puis euh, vraiment dans le cadre de votre milieu, de votre environnement. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça, je ne sais pas si c'est clair, hein, des fois, c'est pas clair, c'est quoi le récit, mais bref, on est un réseau de conseillers et conseillères pédagogiques qui visent l'intégration du numérique pour l'apprentissage des élèves. Encore me faisait remarquer que cette photo elle avait été prise avant les mesures de distanciation. Vous avez bien raison. Euh, on on a, Comme, comme j'écrivais, on a hâte de pouvoir en reprendre des nouvelles, hein, je, comme j'imagine, comme vous aussi. Donc, parlant des mesures de distanciation... Euh quel est, quel est votre contexte, vous, présentement? Est-ce que vous êtes en présence, à temps plein, la chance? Est-ce que vous êtes, bon, un jour sur deux parce que vous êtes au deuxième cycle du secondaire? Est-ce que vous êtes à distance, vous enseignez à l'école virtuelle? Est-ce que vous êtes un jour sur deux? Donc, vous voyez qu'il y a autant de contexte qu'il y a presque de classes ou même d'école, mais de classe. Donc, qu Qu'est-ce qu que ça donne lieu à ce contexte-là? Hein? Ça donne lieu à toutes sortes de, de nouvelles situations. D'ailleurs, parlant de nouvelles situations, bien, vous avez... Vous avez peut-être remarqué dans le titre « Éteindre des feux », hein, puis euh, cette diapositive-là, ce visuel-là, fait directement appel à la notion d'éteindre des feux parce que le contexte changeant, multiple, nouveau, euh, qui est le nôtre depuis quelques mois, euh, donne lieu à des situations qui sont parfois euh, cocasses, parfois un peu moins cocasses, comme vous pouvez le, le constater sur ce que, le contenu que vous pouvez lire, qui est en passant du contenu vécu. Hein, ça, c'est vraiment tiré de mise en situation. C'est un petit, petit échantillonnage de situations qui ont été vécues dans différents centres de services scolaires à travers le Québec, donc des gens qui ont accepté de nous partager finalement leur, leur vécu. Alors comme je vous disais, des fois c'est drôle, des fois c'est pas drôle, des fois c'est même angoissant. Euh, puis c'est pour ça que éteindre des feux finalement, c'est comme ça nous est venu comme image parce que par rapport à tout ça, euh, ce qu'on a envie de faire c'est comme de mettre le, le, le couvercle sur la marmite finalement puis de venir éteindre tout ça, de se, de se sortir de ces situations-là. Euh, donc c'est ce que fait le contexte. Actuel. Puis on imagine bien que, peu importe, là, vous, vous vous présentez dans le calendrier, vous dites d'où vous êtes, dans quel contexte vous évoluez. Bien, je suis certaine que, peu importe votre contexte, vous vivez des choses euh, qui vous donnent, vous aussi, euh, envie d'atteindre ces choses-là. C'est drôle parce que, tu là, on s'est concentré sur les choses qui sont quand même plus… Euh comment dire, euh, préoccupante et puis qui effectivement donne envie d'éteindre de, de, les feux. Euh, mais sachez qu'on entend aussi des belles choses, euh, des, des, des situations euh, euh, très cute, euh, très stimulantes qui se passent en ligne, en présence, la résilience des enfants, etc. Donc, euh, c'est ça, là. il faut, faut quand même, on aime la nuance, on aime peser, mais bon, euh, il y a des, de ces situations euh, qui euh, viennent nous chercher hein, particulièrement. Puis ça, c'est dans les écoles du Québec. Et sachez que, comme Marjorie le disait, ce sont des situations vécues et ce sont des situations vécues à, dans l'ensemble du Québec. Hein. Plus on intervient dans des, dans des centres scolaires différents, plus on s'en fait raconter de, de, de, des vertes et des moins mûres. Euh, et donc, sachez que ce pas des, des, des situations isolées. Si on avait la journée, je pense qu'on pourrait prendre chacun la parole et se raconter des anecdotes. Là. Ça serait bien le fun. Euh, ça, ça se passe dans les écoles. Maintenant, euh, si on regarde d'une façon plus large, euh, le numérique, finalement, nous amène euh, différents enjeux qui euh, nous mettent au défi hein, par rapport à, à notre tolérance, par rapport à, à notre perception des choses que ce soit au niveau des médias sociaux euh, que ce soit tout ce qui est véhiculé là, comme, comme panique morale au niveau des jeux vidéo comme quoi euh, euh, les jeux vidéo peuvent euh, euh, euh, accentuer l'hypersexualisation ou la violence, etc. Euh, bon, le, le, là, on, on est dans un terreau fertile pour le complotisme. On a vu ce qui s'est passé dès le début 2021 à euh, Washington. Euh, notre rapport au temps a beaucoup changé. Euh, comme là, Christine est en train de faire d'autres choses en même temps, fait que dans le fond, elle est en train de doubler, elle, son 9h30, 10h, être, son 9h à 10h va être double, fait que euh, notre rapport à, à, à la tâche hein, a beaucoup changé, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, euh, fausses nouvelles, hyper trucage euh, les, les avancées en intelligence artificielle, euh, que ce soit au niveau des algorithmes, puis des biais qui sont euh, des, des biais racistes ou sexistes qui peuvent être... Euh, euh, implantés finalement dans ces algorithmes-là. Donc, il y a des situations, il y a des enjeux qui se passent à, à, à petite échelle dans nos milieux, il y a des enjeux qui se passent au niveau planétaire. Euh, et donc, quel est notre réflexe finalement par rapport à ça? Et... Dans le, je m'excuse, j'étais très occupée à m'étouffer pendant qu'Annie parlait euh, <rire> avec mon verre d'eau. Donc, est ce que les deux tableaux qu'on vient de vous dépeindre ont en commun, donc d'une part, les situations qu'on vit à petite échelle dans nos classes virtuelles et d'autre part, le tableau qu'Annie vient, vient de vous parler là, avec les phénomènes du numérique, ce qu'ils ont en commun, en fait, c'est qu'ils sont euh, susceptibles de générer une certaine panique, une certaine anxiété. Euh, puis par rapport à ça, hein, c'est humain, en passant c'est instinctif, mais par rapport à ça, on va avoir des réflexes tout à fait naturels. Un instinct qui va se déployer, qui peut prendre différentes formes, mais vous allez probablement reconnaître ce qui suit. Souvent, on va avoir le réflexe de euh, devenir bloqué, devenir euh, <coughs> devenir interdire de venir restreindre l'accès à, à certaines choses, à certains appareils, à certaines fonctionnalités. bon Donc, on, on, on, on va avoir vraiment ce réflexe et cet instinct de venir, de venir limiter, finalement, c'est le mot que je cherchais, de venir limiter l'action des élèves pour s'assurer euh, ou pour essayer ou pour faire en sorte finalement que certains comportements ou que certains phénomènes ou certaines situations ne se produisent pas ou ne se reproduisent pas ou encore euh, on va avoir l'intention de venir diminuer l'incidence de ces comportements-là avec raison, hein, c'est comme quelque part notre instinct de survie même qui est, en, qui est en train de parler quand on fait ça et ça, bien, on le fait on, on, on le faisait peut-être même avant le contexte, mais euh, avec le contexte qui est nouveau, surtout dans une dans une une situation où on est davantage vulnérable puisqu'on ne maîtrise pas tout, tout le temps. Il euh, y a l'aspect nouveauté également. Donc, ça, ça va souvent être des réflexes finalement qui vont s'imposer. Euh, vous voyez aussi le, le, le, le, la dernière image à droite là, qui représente un, un genre d'éboulis. Ça, ça représente aussi la, la pente glissante. Hein? On a souvent l'impression de, de, de, de patiner finalement puis de perdre pied ou de se sentir... Menacée. Donc, cette impression d'inconfort et cette impression de menace, là, finalement, de ne pas savoir trop où piler, euh, ben, c'est très caractéristique, finalement, de ce qu'on vit actuellement, que ce soit à petite échelle ou encore euh, ce que peut inférer euh, l'art du numérique, finalement, comme, euh, comme, euh, comme panique, appelons-le comme ça. Mm. Merci. En fait, euh, comment, on, comment on fait ça? Comment on met des stops? C'est en, en instaurant des règles. Hein? Donc, on, on va venir paramétrer nos plateformes. On va euh, se, se doter de règles qui euh, vont euh, euh, s'assurer finalement qu'on qu garde le contrôle sur la situation. Puis, c'est totalement normal. Hein? Puis, ça veut... Euh, ce qu Notre propos, c'est pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de règles, au contraire, mais euh, c'est que... Euh, ça devient difficile parfois quand on en met trop, quand on en met beaucoup, quand on, a ce, quand on les utilise comme principal levier, finalement, de s'assurer de l'adhésion des élèves. Donc, comment on fait, surtout quand on est à distance, euh, d'être sûr et certain que mon élève, il n'est pas en train de faire d'autres choses, que, etc., etc. Donc, ça devient difficile euh, de... de de garder prise là-dessus hein? Puis quand on dit choisir ses batailles, ben euh, entre autres, il y a des règles finalement duquel on n'est pas capable de vérifier l'adhésion des élèves. Et donc ben là, c'est à se demander est-ce que euh, quelle est leur raison d'être finalement? Hmm. La deuxième, euh, la, la, la la deuxième des choses qui peut apparaître comme une limite finalement à ce réflexe-là de restreindre puis d'instaurer des règles. Puis encore là, hein, je, je, je retape sur le clou de ce qu'Annie vient dire, ici, pas, pas de dire. L'idée ici, ce n'est pas de vous laisser à croire que les règles n'ont pas lieu d'être. C'est juste de se dire ou d'être conscient finalement euh, que les règles ne sont pas nécessairement… Toute règle n'est pas nécessairement transférable dans tous les contextes. Toute règle n'est pas pertinente et utile et opérante dans tous les contextes. Alors, de venir se questionner sur son potentiel transférable, c'est comme un bien grand mot pour dire ça a-tu rapport tout le temps, partout, dans tous les contextes, cette règle-là, bien, devenir comme, être conscient de cette limite-là, eh, ça, ça peut nous aider finalement à aller de l'avant, puis c'est comme une limite du concept de règle également. Troisième limite, en fait, c'est la pérennité. Euh, vous allez vous euh... Actuellement, la situation, elle est elle est mmh. étant ce qu'elle est, finalement. Il y a des règles qui vont être bonnes aujourd'hui. Puis là, il y, a, il y a des enseignants qui nous parlent là, dans le clavardage, qui nous disent, ben moi, demain, je suis à... à... ben pas demain, c'est samedi. Reposez-vous. Mais mettons, lundi, je suis à distance, mardi, je suis en présence, etc. Bien, est-ce que ces règles-là sont pérennes, finalement? Est-ce que ce qu'on instaure, ça, ça, ça peut survivre à l'épreuve du temps, à l'épreuve des contextes? Et, euh, etc. Donc, ce serait une autre limite là, à, des, à, des, euh, à, des, à un nombre de règles euh, illimitées ou à, certaines, euh, à la teneur de certaines règles. J'aime ça quand tu dis euh, « résister au temps ou au contexte ». J'aime cette expression-là parce que, justement, les choses changent tellement. Quand on parle de numérique, puis là, ben, en plus, on parle de numérique dans un, dans un contexte qui est lui-même très changeant, euh, ben, ça, c'est une des... Euh, une des, euh, des, des réalisations ou des observations qu'on peut faire avec ce qui se passe actuellement, c'est que l'épreuve du temps et des contextes fait en sorte que les situations qui peuvent se présenter sont multiples, sont extrêmement volatiles et extrêmement changeantes. Vous le savez probablement, vous avez sûrement des exemples en tête, sauf que, euh, qui aurait, avec l'enseignement à distance, là, qui aurait cru que... Euh, et on, on s'en parlait justement ce matin, on se donnait l'exemple, qui aurait cru en janvier passé, donc janvier 2020, que la, la question de la caméra ouverte ou fermée, ce serait comme le sujet de l'heure. Qui aurait cru que ce serait un enjeu qui mobilise? Tu sais, il y a des choses hein, qui, nous, qui nous relient tous. Bien, je pense que la question de la caméra, probablement que ça vous relie tous autant que vous êtes dans la liste de participants. Bien, ça, c'est comme une donnée nouvelle à laquelle on n'aurait jamais pensé avant. Donc, ça nous amène, puis ça nous oblige à venir faire preuve de flexibilité, puis à, à venir euh, comme remodeler un peu ou remanier notre façon de faire les choses. La même chose avec le temps d'écran, euh, petite euh, tranche de, de, de vie professionnelle, là, le 12 mars passé, euh, soit la journée avant ou euh, le, le vendredi avant que tout bascule, euh, Annie et moi et d'autres collègues, on travaillait sur un texte à propos du temps d'écran, donc euh, je vous passe les détails, mais on, on, on parlait de cette question-là, c'était le sujet de l'heure à ce moment-là, c'était vraiment très... Très chaud comme sujet, très mobilisateur. Et puis, quelques jours plus tard, bien, il y a une situation toute nouvelle qui est arrivée qui fait en sorte que la question du temps d'écran prend une toute autre tournure aujourd'hui. Est-ce qu'on peut regarder la question du temps d'écran avec les mêmes critères et avec les paramètres qu'on le faisait il y a un an, puisque désormais, le temps d'écran, on probablement qu'on... On pète toute la banque, là, euh, malgré nous, ou, ou peut-être qu'on est content de le faire, sauf que euh, vous voyez que le contexte vient comme vraiment changer les choses, puis nous oblige, okay? ce n'est pas un choix, ça nous oblige finalement à se comme, repositionner par rapport à certains, euh, certains sujets ou certains enjeux. Euh, pour finir la petite histoire, là, on, on, c c on a laissé ce texte-là sur notre liste de choses à faire pendant plusieurs <rire> mois. Et euh, à cet automne, on l'a repris pour se dire, hey, là, on le termine puis on le publie. Tu sais, c'était un article finalement qu'on voulait publier. Puis on l'a repris, puis euh, c'était tellement décontextualisé, ça n'avait <rire> aucun, aucun potentiel publiable. Donc voilà, on a laissé tomber. Euh, en fait, on, on vous fait ce laïus hein, sur les règles et les consignes qu'on met en classe parce que ce qu'on espère, en fait, comme tous, c'est d'éduquer nos jeunes hein, que les règles qu'on va mettre, que les balises qu'on va mettre elles euh, puissent leur permettre d'être réintégrables finalement dans leur vie. Euh, mais on sait que euh, les, les milieux régulés hein, euh, ont, ont des règles précises, euh, mais ça ne veut pas dire qu'on les, qu qu les fait siennes. Hein? Mettons, je vous donne un exemple bien de base. Là, euh, quand on rentre au centre d'achat, vous, vous rappelez-vous les centres d'achat, C'est comme un, un, un lieu. Là, il y a plusieurs boutiques à l'intérieur, <rire> euh, et donc on n'a pas le droit de mettre de chandail, On n'a pas le droit de, de se promener, pas de chandail, Mettons pour les hommes, évidemment. En tout cas. Euh, donc ça, c'est une règle qui est spécifique à un contexte spécifique, mais elle ne s'applique pas partout. Donc notre jeune, euh, quand on, on l'éduque finalement par rapport à son rapport au numérique, à ce qui se passe en ligne, euh, ben, la plupart du temps, il va être seul devant son écran. Puis là, je dis la plupart du temps, mais en même temps, ben, quand il n'est pas dans un milieu régulé, quand il n'est pas dans un milieu où il y a quelqu'un qui s'occupe, de, de délimiter le carré de sable, ben, il, il se retrouve tout seul. Donc comment on peut faire pour s'assurer qu'il y a quelque chose qui lui reste? Est-ce que, Est que apprendre des règles euh, nous permet euh, de, de se conforter sur le fait que quand il va être là, comme dans l'image, ben, elles vont perdurer finalement? C'est ça là, comme la grande question. C'est vraiment, vraiment intéressant comme question, puis euh, on a travaillé avec différentes personnes là, du, au cours des dernières années, dont, dont un enseignant, il s'appelle Clément, euh, il, il est au niveau, le, dans la région de Laval, euh, puis lui, ben, comme à partir de, cette, de ce dont Annie vient de, vous, vient de vous parler, qui est un peu relatif finalement au... Aux, aux limites ou à ce qu'on espère, plutôt, non, j'aime pas ça parler de limites, plutôt ce qu'on espère que les élèves, puis que les, les citoyens, les individus vont être capables de développer en termes d'aptitude, d'habileté, de, de, de, etc. Bien, cet enseignant-là, lui, il, il, il disait comme ça il disait, l'idée, c'est pas de savoir comment je peux bloquer mon élève, parce que lui aussi, même à l'époque, avant, avant le, la bascule à distance, eh, <coughs> il utilisait déjà des environnements numériques d'apprentissage dans lesquels les élèves pouvaient clavarder, pouvaient échanger, commenter, etc. Alors lui, il disait, l'idée, c'est pas de savoir comment je peux les bloquer, mes élèves, donc de trouver toutes les twists possibles pour venir euh, comme restreindre ou quoi que ce soit. L'idée, c'est de voir comment, donc par quels moyens je peux les amener à contribuer de manière constructive à ces, à ces espaces de communication, à ces espaces d'expression-là. Donc, pour lui, il était déjà comme dans cette approche de, de, de se dire, ok, ben, bloqué c'est comme si c'est un petit plâtre sur le bobo c'est une petite mesure finalement qui peut faire le travail dans un contexte X mais qui va pas nécessairement être pérenne puis va pas nécessairement perdurer en termes en termes de d'impact et de retombées finalement pour la suite puis pas juste pour la suite là, pour le reste de la vie de la de l'individu de l'élève dont on parle vraiment euh... Excusez-moi, j'étais en train de déplacer plein d'affaires dans mon écran. Euh, en fait, c'est l'heure, c'est ça. Qu'est-ce qu'on on en est où, puis qu'est-ce qu'on fait quand on ne veut pas bloquer? Ben, c'est ça l'heure des guimauves. C'est là notre analogie. Donc, vous avez vu, j'ai un petit feu en arrière, là, on ne le voit pas beaucoup. Euh, donc, l'heure des guimauves, c'est quoi? Ben, C'est de prendre les feux et puis de se dire, bon, oui, il y a un feu, j'ai envie de l'éteindre parce que j'ai peur qu'il puisse... Ben, peur parce que je suis conscient qu'il pourrait devenir feu de forêt mais à la place je vais euh, me faire des guimauves et puis se faire des guimauves ça réfère à quoi mais ça réfère à notre à, à, à, à ce qu'on pourrait chercher à développer chez nos élèves pour que pour en faire des citoyens finalement euh, qui vont être à même euh, qu'ils soient seuls qu'ils soient dans un milieu régulé ou non de d'avoir une interaction positive par rapport aux différents contextes et aux différents enjeux qui vont se présenter à lui aujourd'hui, demain, dans 10 ans, dans 50 ans. Mmh. Et ça, qu'est-ce qu'on on peut, qu qu peut développer? D'une part, c'est l'autonomie. L'autonomie au niveau de la littératie, de ce que je suis capable de faire euh, avec le numérique. Donc, euh, vous vous en êtes rendu compte hein, quand on ne connaît pas notre plateforme, on a besoin de la connaître, d'être autonome par rapport à sa gestion. mais Ça, c'est au niveau du matériel. Maintenant, ensuite, être autonome au niveau de la pensée, être capable d'avoir un processus de jugement d'une situation qui va faire en sorte que je vais être capable d'agir avec, avec... Prudence. Euh, et La prudence, attention, hein, ce n'est pas, euh, euh, pas la peur de faire quelque chose, c'est plutôt le, le, la qualité de quelqu'un qui, judicieusement, va choisir la bonne chose pour le, la situation après en avoir analysé euh, les différentes composantes. C'est un genre de joueur d'échec, donc autonomie de la pensée et pouvoir d'action. Bien, pouvoir d'action parce qu'on euh, ne on, on veut pas nécessairement en faire des penseurs assis, euh, des gens qui ont beaucoup d'opinions mais euh, peu de… les, les babines ne suivent pas les bottines, c'est ça l'expression. Fait que développer leur pouvoir d'action, vous avez vu les, les images que je mets là, c'est du, du téléchargement, donc comment on peut faire nous pour amener l'élève à, à comme compléter bien, compléter… Compléter puis pas hein, son téléchargement parce que c'est un processus. Est-ce qu'on on est 100% tout le temps autonome? Non. Est-ce qu'autonome, ça veut dire de faire les choses tout seul? Non. Ça veut dire d'être capable d'aller chercher les bonnes ressources au bon moment. Donc, tendre finalement vers cette situation-là, euh, qui, qui est un, un processus finalement euh, itératif. Là. Donc... Euh... Et les deux mots dont Annie vient de vous parler, autonomie et pouvoir d'action, euh, tu sais, le, le temps qui nous était imparti ce matin ne donnait pas justement l'opportunité de vous parler de façon exhaustive de l'approche qui a été développée au niveau, euh, au, au niveau du récit par rapport à la citoyenneté à l'art du numérique. Sauf qu'on parle beaucoup en termes d'empowerment hein, en anglais, ça, ça parle, on le connaît ce mot-là, donc l'idée de donner du pouvoir d'action aux élèves. On parle d'autonomisation, nous, parce qu'on a comme une, une préoccupation au niveau, <rire> au niveau du français, mais c'est vraiment exactement ce qu'elle vient de vous, vous raconter, mais c'est vraiment exactement l'approche finalement autour de laquelle toutes les ressources qu'on qu développe, toutes les interventions qu'on fait dans des contextes comme celui du matin, c'est vraiment dans cette perspective-là d'autonomisation et d'empowerment des, des citoyens, donc des élèves, mais des citoyens à plus large mesure euh, qui, qui, qui nous tient à cœur et on pense que c'est ça la clé finalement plutôt qu'une posture qui se voudrait un peu plus, un peu plus moralisante là, comme, comme, on peut, comme on peut voir ou observer dans certains dans certains contextes qui sont en passant pas mauvaises en soi c'est juste qu'on pense des fois qu'on peut aller un petit peu plus loin pour que les effets soient encore plus grands finalement euh... <coughs> il y a une question dans le, dans le clavardage. on va y revenir peut-être à la fin lors de la période de questions c'est très une situation très spécifique mais écoutez qui, a, qui arrive euh, euh, qui nous arrive de partout finalement <rire> donc euh... Notre collègue Benoît Petit a été mandaté par le ministère hein, de rédiger un rapport sur la citoyenneté à l'ère du numérique. C'est pas, euh, on n'est pas hors du temps là, au Québec. Ça a été fait en 2018. Sachez qu'en Europe, euh, euh, aux États-Unis, on se posait, on se pose, et on se posait les mêmes questions. Euh, sur la, la Digital Citizenship, euh, donc comment éduquer au numérique, puis ce qu'il nous dit, c'est que lorsqu'il est question de baliser les comportements humains, ce sont davantage des capacités à réfléchir puis à prendre de la distance par rapport à ces problématiques, à prendre en compte les normes, les valeurs et les points de vue qui vont être utiles finalement euh, plus que toutes autres euh, actions. Pour développer cette capacité à réfléchir, pour développer cette capacité à prendre de la distance, euh, à finalement s'autonomiser, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce matin, on vous, euh, bien, on vous propose trois, euh, trois axes d'action ou trois manières de faire euh, qui pourraient être des portes d'entrée finalement pour... Euh, pour aller dans ce sens-là exactement. Alors, d'une part, il euh, y a la question de la posture. Alors, dans, quel, dans quelle posture, dans quel positionnement, moi, comme pédagogue ou comme personne qui accompagne qui en accompagne une autre, je peux me placer finalement pour, euh, pour faire en sorte que les situations ou que les, les, les, les, les comportements ou les situations soient mises à profit, finalement, d'une citoyenneté à l'art numérique. Ensuite, dans un deuxième temps, ben, qu elles, qu elles sont comment est-ce que je peux faire en sorte que les situations qui se présentent ou que les enjeux qui peuvent de prime abord apparaître très préoccupants très anxiogènes mais comment est-ce que je peux le transformer en levier pour, euh, pour justement aller plus loin comme individu, puis développer différents aspects, là, de différentes aptitudes, différentes habiletés euh, également. Et puis finalement, bien, mettre à profit la pensée critique, parce qu'on pense vraiment, le plus ça va, plus on se rend compte que c'est une clé, euh, the clé, <rire> finalement, pour euh, dans, différents, dans une variété de contextes, là, tous les contextes, la pensée critique, ça apparaît comme, comme quelque chose de majeur. Mm. Parlant de posture, euh, la, le, le visuel suivant, le visuel suivant, oui, c'est ça, c'est celui-ci. Bien, quand on parle de posture, elle est multiple, hein, puis selon les individus, selon notre niveau d'humour, notre niveau de tolérance, on euh, ne va pas. Selon nous... la gravité de ce qui se passe aussi. Oui, c'est ça. Donc, on ne va pas réagir de la même façon devant une variété, finalement, de situations. Hein. Si on se souvient ou vous remémorez le visuel qu'on vous a présenté d'entrée de jeu, là, les mises en situation, elles n'étaient pas toutes du même, du même degré de gravité, etc. Bien, tout ça, ce sont des données ou ce sont des, des paramètres qui font en sorte que notre... Notre façon de, de, de gérer ou notre façon de se tenir par rapport à une situation va, va, va être différente, puis va finalement euh, va, va être, peut être vraiment variée, puis peut vraiment être diversifiée également. Puis ça, bien, on parle exactement de posture, en fait, lorsqu'il lorsqu est question de ça. Puis il y a des moments où notre posture va faire en sorte qu'on va avoir envie hein, de. de... De, de partager ça avec les élèves parce que c'est drôle ou etc. Mais il y a des moments où euh, il faut, comme, comme pédagogue, mettre notre cap puis, euh, puis euh, essayer de le gérer sans paniquer ou sans être totalement crampé. Euh, on le sait, hein, il y a des choses qui nous font vraiment rire des fois, mais comme ce n'est pas le temps avec les élèves de trouver ça drôle, bien, c est, c est, ça fait un peu partie de cette posture-là, donc de, de comment j'accueille euh, les choses puis de ce que je peux faire finalement avec. Euh, maintenant, comment on pourrait la définir, cette posture-là? Comment on pourrait la décrire? Ben, deux deux euh, grandes caractéristiques. Donc, une posture éducative. Là, on ne vous apprend rien. Hein, vous, on, est, on est tous des pédagogues euh, ici, dans la salle. Donc euh, c est, c est, Mais c'est parfois difficile de se mettre dans ce... J'ai juste « mindset » en tête, dans cet état d'esprit, pardon, euh, de, de, quand, quand il se passe des choses comme dans les mises en situation qu'on vous a montrées. Donc, l'élève qui prend le contrôle de mon écran, de ma, de ma présentation, etc., ben, il, je devrais considérer, Puis là, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est en, entre autres Steve Bissonnette là, de la TELUC qui travaille euh, sur la gestion des comportements, euh, l'élève, il exprime un besoin à 100 du temps, euh, ou, ou presque 99.9999. Euh, en fait, quand on est, quand on, on agit, quand on fait un comportement, en général, c'est parce qu'on exprime un besoin. Comme là, je me suis replacé une couette, ben, je voulais pas avoir les cheveux d'en face parce que j'ai besoin de vous voir. Alors, le, le besoin il est là. Là, c'est un, un, un petit exemple simple, mais l'élève, quand il fait ça, il exprime un besoin, que ce soit d'attention, que ce soit de... De, de, de concentration, d'engagement, de, de stimulation, d'être de, de, euh, apprécié par les autres, de faire rire le reste du groupe parce qu'il y a besoin d'appartenance. Donc, ça, ça peut être quand même euh, se faire violence que, que de se mettre dans cette posture éducative euh, parce que dans le fond, elle va nous permettre de d'orienter notre, notre action, notre réaction, notre gestion, finalement, de ce comportement-là pour le faire avancer. Donc, pas, pas pour le, le faire... Là, le, je, je sais que c'est... En fait, je veux dire pas pour le faire reculer, mais pour qu'il puisse euh, en, en retenir, retenir quelque chose, finalement, puis en s'occupant de son besoin, et au lieu de s'occuper de ce qu'il a fait, bien, on a plus de chances euh, qu'il qu en retire quelque chose. La deuxième caractéristique de cette posture, c'est autonomisante, c'est-à-dire que euh, si on permet à l'élève de, de réfléchir à la situation au lieu de lui donner euh, notre propre réflexion, euh, tout cru, bien, il y a aussi plus de chances qu'il en retire finalement des, des apprentissages et puis qu'il puisse euh, euh, mener sa propre... Euh, sa propre réflexion. Hein? Ça ne veut pas dire que parce que nous, on a un point de vue sur quelque chose que c'est le meilleur point de vue, etc. Mais d'amener l'élève à déterminer le sien en le justifiant, en ayant fait une démarche de réflexion, euh, ben à ce moment-là, c'est probablement plus réinvestissable dans son quotidien et dans sa vie en général euh, que euh, ma grande sagesse et ma grande lumière personnelle. Vraiment intéressant, euh, cette question de la posture. Maintenant, la, deux, la deuxième façon euh, qu'on peut faire, ou la deuxième voie dans laquelle on peut s'engager pour que, pour que ces feux deviennent finalement utiles pour se faire des guimauves, hein? les, les, les métaphores seraient nombreuses, on pourrait dire, prendre le citron <rire> sans faire de la limonade. Il y en a plein. Mais la deuxième façon, ce serait de les utiliser, ces situations-là dont je vous parlais tantôt, on disait d'elles qu'elles pouvaient être, elles avaient un potentiel anxiogène, ben ce serait d'en faire des leviers pour venir développer la citoyenneté à l'art du numérique. OK, c'est un grand mot. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? ben ce que ça veut dire, c'est exact, ce que, que ces situations-là peuvent devenir des prétextes ou des contextes de réflexion, des prétextes pour poser des questions à nos élèves parce que si on prenait le temps pour peut qu'on prenne le temps de les lire comme il faut, là. elle parlent de quoi cette situation, ces situations-là? Elle soulève des questions relatives au droits à l'image, euh, elle soulève des, des questions relatives à la vie privée, la vie publique, à parfois même la gestion des données personnelles. Donc, le clavardage, on parlait hein, d'ouvrir la caméra ou non, Mais on parle de quoi ici? On parle de quoi? De droit à l'image. Euh, on, on pourrait venir aborder le temps d'écran, la façon d'interagir, donc de mener nos interactions en ligne, donc le respect, etc. Alors, ça devient des leviers extrêmement utiles et extrêmement forts finalement pour s'assurer qu'il qu en reste quelque chose euh, dans une perspective éducative, là, que l'élève ressorte de ces événements qui peuvent être perturbateurs, bien, il en, re en ressort avec un bagage finalement. Hmm. C'est sûr que c'est vraiment intéressant, mais des fois, on ne sait pas par où prendre le, le, la bête, euh, donc ce qu'on vous propose, en fait, c'est euh, différentes euh, avenues euh, qu'on qu a, qu a bâties, hein, parce que ça fait partie de notre mandat. donc euh, tout ça, ça se retrouve dans le site euh, qu'on va vous présenter à la fin, le site num.ca. Ce sont des activités d'apprentissage qui vous permettent, finalement, si vous les réinvestissez, les utilisez, de faire réfléchir vos élèves et de développer euh, euh, ces différentes facultés là, euh, qui vont leur permettre d'être des citoyens éclairés là, à l'ère du numérique. Je vous donne quelques exemples. Euh, au centre, vous voyez « ta photo, ma photo ». C'est une situation d'apprentissage qui, qui s'adresse au prix scolaire. Il y a plein de gens du prix scolaire qui, qui sont avec nous. Et ça fait réfléchir sur les, le droit à l'image. Donc, est-ce que quand je te prends photo, ça devient ma photo ou puisque tu es dessus, c'est un peu à toi? qu'on va travailler avec les jeunes de, de, comment on demande la permission, est-ce que ça doit être officiel ou pas, qu que, quelles informations j'ai besoin avant de donner mon autorisation. Fait que déjà, avec les tout petits, on s'aime hein? pour travailler le droit à l'image. Euh, si vous regardez à droite à la trace, c'est une démarche d'animation qui s'adresse à vous, aux enseignants, pour animer une discussion avec vos élèves sur la caméra. Caméra ouverte, caméra fermée. Nous on l'a fait, on a enseigné à l'école virtuelle de notre centre de service, puis on l'a fait avec les élèves. C'est riche, riche, riche de, de réflexion, de points de vue. De oui mais moi Madame, quand toutes les caméras sont ouvertes j'ai de la misère à me concentrer. Bon, etc. Tout ça c'est cliquable dans la présentation donc euh, on va vous la laisser là euh, euh, euh, et, vous pouvez, et de toute façon c'est disponible sur le site Num. donc utilisez des leviers on vous en donne si vous voulez, euh, si vous voulez bien vous en servir voilà et troisième euh, le troisième axe d'action finalement qu'on peut travailler dans le contexte pour transformer le citron en limonade c'est de travailler la pensée critique avec nos élèves Tout ça bien, il y a plein de façons on donne une formation précisément là-dessus, les ressources aussi on a un dossier complet sur le site dont Annie parlait, le, un dossier qui porte sur la pensée critique, qui nous amène à voir comment développer la pensée critique et comment elle peut venir elle peut venir jouer sur tous ces éléments qui sont des sujets à panique morale, hein, quand on pense à fausses nouvelles, quand on parle au cyberharcèlement, et quand on parle au co de, de, de complotisme, donc quoi de plus, quoi de plus paniquant finalement et d'anxiogène? Bien, la pensée critique, ça apparaît vraiment comme, un, comme une solution à long terme finalement pour, euh, pour venir euh, contrecarrer les effets de ces, euh, de ces phénomènes du numérique. là. Donc, euh, encore là, on a, des, on a des ressources à vous offrir, on pourra vous les pointer par la Suite parce que la pensée critique, je te laisse aller au prochain visuel, Annie. Oui, c'est ça, c'est un bouclier. Hein. Plus on va habileter nos jeunes à, à, à être critiques par rapport à ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent, plus on va les, les, euh, leur permettre d'avoir des outils contre la polarisation des idées, contre les discours haineux, contre les différentes paniques morales dont on a parlé. Euh, devant le prêt à penser, hein? donc c'est ces personnes qui nous euh, qui nous nourrissent de leurs opinions, euh, qui vont être capables donc de, au lieu de, de simplement adhérer, de se questionner avant, puis d'y adhérer ou non par la suite. Là. Donc euh, la pensée critique, euh, une arme très utile à l'ère du numérique. Voilà. On vous a parlé de plusieurs ressources, euh, bien, notre point de ralliement, c'est sitnum.ca, comme le disait Annie, si vous allez particulièrement dans l'onglet, la, la section ressources, vous allez voir pour le moment, euh, pour le moment, c'est organisé par thème, donc, temps euh, d'écran, vie privée, etc. Alors, vous pouvez retrouver ces activités d'apprentissage-là, vous pouvez retrouver les dossiers complets qu'on a à vous proposer euh, sur les médias sociaux, notamment ceux qui ne peuvent pas être avec nous euh, tout à l'heure à 10h. Euh, donc, vous pouvez retrouver toutes ces, toutes ces ressources-là, finalement, sur sitnum.ca. Euh, c'est l'adresse, finalement, à retenir concernant, euh, concernant l'approche puis ce qu'on a à vous offrir. Mm -hmm. euh, puis sinon, ben, pour terminer, parce qu'on est pas mal euh, pile-poil-floche, on a, on a une, une intervention, finalement, à vous, euh, à vous faire écouter. On espère que ça va vous parler, puis on, on prend le temps de vous saluer ensuite, puis euh, ce sera ça. De, depuis les fondements de l'éducation média, il y a des, un certain nombre de paniques morales qui sont récurrentes sur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 Alors, faire du beau, nourrir le meilleur, euh, saisir les po le, le, le potentiel, saisir les occasions, euh, ça nous parle toujours autant, euh, nous, cette intervention-là de Normalandry. Euh, on espère que vous aussi, on espère que vous êtes comme un peu, euh, on va le dire, craint finalement, pour ce qui s'en vient, peu importe où vous allez euh, dans, pour le reste de la journée, euh, j'espère que cette intervention-là, finalement, sera, euh, sera teintée la façon dont vous allez recevoir, finalement, euh, tout le beau contenu euh, qui a été préparé pour vous par euh, Elisabeth et Christine. Donc, euh, voilà. Annie, je te laisse le mot de la fin. Merci d'avoir été là, puis euh, continuez. Euh, on a le plus beau métier du monde.